Bonjour les amis, je suis dans le sud de Tenerife. il y a un peu de vent aujourd'hui. Comme vous voyez derrière moi la mer est assez agitée. Dans cette vidéo je voudrais vous parler à nouveau de l'effet de levier. Mais si vous avez regardé mes vidéos précédentes je, vais, je vous ai mis en garde contre le fait de ne pas prendre un effet de levier trop important et ici je vais vous dire qu'en fait il faut quand même prendre un certain effet de levier, donc ne pas prendre des positions trop petites sinon ben, vous n'arriverez jamais à gagner euh, réellement de l'argent parce que si vous regardez les marchés vous, vous savez que moi je me suis spécialisé sur le scalping, pourquoi Parce que sur une journée ben, on a plus de petits mouvements qui font 10, 20, euh, 30 points dans un sens puis dans l'autre sens donc il ne faut pas s'attendre à faire euh, des milliers de points en un mouvement c'est la raison pour laquelle vous avez une probabilité bien plus grande de gagner de l'argent en vous contentant de 10 points par exemple. Si vous prenez 1 euro le point comme effet de levier, eh bien 5, 5 points ça vous fera 5 euros, 10 points ça vous fera 10 euros. Donc euh, il est clair que si le marché ne fait pas plus de 10 points, qui s'arrête, que c'est le moment de couper votre position, ben vous avez gagné 10 euros. Donc, si vous prenez 10 centimes le point, vous aurez gagné 1 euro sur 10 points. Vous voyez la différence. Donc, c'est important aussi lorsque vous faites du trading, c'est d'ajuster réellement votre effet de levier à ce que le marché peut vous donner. Parfois, je vous ai expliqué, le marché peut faire 50 points, 100 points mais vous aurez plus de trades où vous allez gagner 5 points, 10 points, 20 points maximum. Donc si vous ne mettez pas un effet de levier suffisant eh bien vous allez, vous allez mettre du temps avant de gagner de l'argent. Donc c'est clair que si vous mettez un peu de levier mais que vous coupez rapidement si jamais le marché part dans l'autre sens eh bien vous gagnerez beaucoup plus rapidement si le trade part dans le sens que vous aviez prévu et donc, vous gagnez 5-10 euros en quelques secondes. Bien sûr, si vous avez un petit peu de pratique, à ce moment-là, vous pourrez augmenter votre effet de levier, mettre 5 euros, 10 euros, 20 euros, 25 euros. Vous voyez à ce moment-là combien vous pouvez gagner. Sur 10 points à 25 euros, vous gagnez 250 euros. Donc, vous voyez que c'est important d'ajuster votre effet de levier mais si vous êtes débutant allez-y petit à petit, ne prenez pas un trop gros effet de levier mais ne restez pas non plus trop longtemps avec un, un trop petit effet de levier. Il vaut mieux faire 10 trades de 5 points ou 10 trades de 10 points que de s'attendre à faire un trade de 100 points euh, tous les jours. Donc. C'est la raison pour laquelle vous avez beaucoup plus de probabilité de gagner en mettant un certain effet de levier mais en coupant rapidement vos trades avec une bonne méthode de scalping comme celle que j'enseigne que de faire du day trading et espérer que vous fassiez tous les jours des trades de 100 ou 200 points. Ça me semble évident et ça il y a peu de personnes qui comprennent, des gens qui pensent que c'est plus compliqué de faire du scalping, mais non, pour gagner de l'argent c'est beaucoup plus facile lorsque vous avez une bonne méthode de scalping et que vous prenez rapidement vos gains. Donc n'oubliez pas, ne, met, ne restez pas avec un, un effet de levier trop petit une fois que vous maîtrisez une méthode. Dans ma méthode de scalping, vous comprendrez rapidement comment ça fonctionne, et vous pourrez rapidement faire des gains. Donc c'est ce que je vous conseille. Mettez un certain effet de levier, et à ce moment-là, vous pourrez gagner tous les jours un peu d'argent, et pas vous contenter de quelques centimes. Voilà, j'espère que vous suivrez mon conseil. Si vous souhaitez donc une bonne formation Scalping pour pouvoir euh, gagner de l'argent de cette manière-là, vous avez un lien ici sous ma vidéo, vous avez un lien ici au-dessus également dans ma vidéo et avec cette formation vous apprendrez comment faire des gains rapides avec euh, des petits mouvements mais tous les jours vous pourrez faire un grand nombre de trades gagnants. Si vous appréciez ma vidéo mettez un pouce bleu ça souffle beaucoup <rire> partagez ma vidéo et abonnez-vous à ma chaîne YouTube je vous retrouve dans une de mes prochaines vidéos à très bientôt au revoir